C'est <cute> pas Donc maintenant tu aurais dû rentrer dans saison. C'est bon, t'as vu Salut toi Salut Wouh Coquine va bah. ah, bon, bah, On va chez moi Louise, Louise, oh putain, ne bouge pas. Non, non, bouge pas. Il faut pas bouger. Mais, est mais bouge pas, putain, de ces trucs. Attends. Mais... Mais qu'est-ce que tu fais Bouge pas, faut pas bouger. Mais pourquoi tu... Mais pourquoi tu... Fais voir, fais voir. Non, arrête, arrête, attends, fais voir. Ah non, je pensais que ton lacet était défait. Non, hein, mais... Me prendre à la sortie là-bas? Ouais. Oh non! Oh non! Oh non! No, no, no. Oh non! Oh non! No, no, no, no. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! non! non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! non! non! Trois tagines par jour, hein, c'est pas possible. Tata Qu'est-ce que tu fais, Tata Mais tu vois ça je fais comme ça, j'ai des toc Des quoi Des toc Je ah. pas des toc quoi Tu m'en fais faire tout le temps. Bon, bon. <rire> je fais des toc oui, c'est mes toc Monsieur Monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir un autographe Vous êtes trop jeune, ne sais pas écrire. écrit. <rire> ça vous demanderait oui bon de faire mon lacet parce que je ne peux pas me baisser, j'ai ma Oui, oui, pas de souci. Ah ah Mais ça va pas, non <rire> Je ne peux faire confiance à un vieux. Oui, oui bébé. Attends deux petites minutes. Le train TER numéro 8675 en provenance de Paris-Montparnasse va entrer en gare, voici 6. Je monte dans le train. Je t'appelle dans deux petites minutes. <rires> <rires> Oh, Smith, what? Oh, my god you. You've got to be kidding me. I I here! NO, you know personne là-bas, mais elle se prend comme qui La personne là-bas, elle se prend comme qui Eh hey, mais franchement, toi aussi, comme qui toi aussi, tu te prends comme qui Toi aussi, tu te prends comme qui Tu me prends comme... Caméra, actuellement au chômage, je suis en recherche act active d'emploi. Je dispose d'un baccalauréat S... Option Curling. À l'aise avec la technologie, je maîtrise des logiciels tels que Paint, le Demineur ou encore le site internet Google. La pratique du lycée et de l'école m'a permis d'apprendre plusieurs langues, dont le français, le latin et l'anglais. I'm the man of the situation. Je suis l'homme de la situation. Bonjour Não sei de onde, mas tudo bem. Vai chegar, vamos lá. Levanta! Ó! Oh. Vai lá aí! In the jacuzzi. Are you in the jacuzzi all by yourself? <laughs> <laughs> Bose enjoy the jacuzzi. Headshot. <laughs>